Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur les créations originales. Bonjour Eliane. Euh, toi tu en quoi? J'enseigne en ECR de secondaire 2 et euh, secondaire 1. Puis, euh, j'aimerais savoir, toi, dans le fond, euh, tu as eu de l'enseignement en ligne. Ben, de quelle façon tu as favorisé la validité des évaluations à distance? Euh, ben, en fait, euh, première des choses, c'est que moi, j'ai voulu euh, donc, impliquer davantage les élèves dans leur processus d'évaluation. Euh, donc, j'ai euh, voulu leur laisser quand même une certaine marge de manœuvre pour laisser aller leur euh, créativité. Euh, donc, c'est certain qu'en ECR, peut-être qu'on a plus de flexibilité par rapport euh, aux différents thèmes euh, qui sont euh, à voir. Euh, donc, on a des thèmes, par exemple, qui touchent la liberté d'expression, le bien-être commun. Donc, euh, j'ai décidé de euh, prendre les réseaux sociaux comme angle d'entrée. Hein, on sait que les jeunes, au niveau des réseaux sociaux, ça fait partie de notre quotidien, euh, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont accès à des plateformes. Donc, mon objectif, en fait, c'était de euh, présenter l'envers des réseaux sociaux. Donc, euh, que les élèves puissent voir les conséquences euh, des réseaux sociaux et euh, de pouvoir justement sensibiliser les jeunes du primaire euh, sur leurs impacts et un peu là, la, la consommation de, de toutes ces, euh, ces plateformes très populaires. Fait qu en qu'en fait, les élèves avaient le choix de choix de, le choix de choisir de, de pouvoir prendre le média, donc l'angle qu'ils souhaitaient en fonction de leur aptitude. Donc, j'ai eu, euh, par exemple, plusieurs élèves qui m'ont fait des publicités vidéo, d'autres euh, qui m'ont fait des euh, bandes dessinées, il y en a qui m'ont fait des PowerPoint. Donc, j'ai vraiment eu euh, plusieurs types de projets. Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis les jeunes euh, donc pouvaient choisir euh, donc une façon là, de qui leur correspondait. Puis, euh, d'après toi, c'était quoi les avantages puis les inconvénients en lien avec la validité des évaluations? Eh ben, en fait, c'est sûr qu'au niveau des avantages, bien, je pense que les élèves étaient très impliqués dans leurs projets. J'ai vraiment eu des projets super euh, extraordinaires qui sont très différents peut-être de, de l'habitude en classe. Euh, donc, euh, ils ont eu euh, justement là, la place pour euh, laisser aller leur créativité. Euh, puis en fait, c'était comme justement de réinvestir aussi la matière vue en classe. Donc, euh, c'est sûr qu'on avait vu des notions de valeur, de limites, de savoir-vivre. On avait vu toutes finalement les contraintes. On avait vu les avantages et désavantages des plateformes euh, également que les jeunes utilisent. Donc, c'était quand même super pertinent, mais c'était moins dans l'aspect dans théorique. Au niveau des désavantages, c'est certain que tout projet d'équipe, euh, c'est toujours difficile euh, d'évaluer la participation euh, de tous les membres. Est-ce que chacun a mis euh, du temps et des efforts de façon équitable? Euh, ça reste un peu le, le bémol. Euh, puis, ce que j'ai eu un peu aussi comme problématique, c'est que des fois, les dossiers étaient trop volumineux pour euh, que les élèves me l'envoient par team. Euh, donc, euh, au niveau de la remise des travaux, des fois, ça a été un peu euh, problématique. Moi, j'avais créé un document euh, de consigne dans un devoir sur Team, euh, puis les élèves devaient, euh, une fois que leur projet était terminé, m'envoyer le tout euh, via euh, donc, la remise de travail là, euh, via Team. Donc, c'était quand même facile à suivre. Par contre, je me suis rendu compte que des fois, c'était trop volumineux, puis comme c'était un projet d'équipe, c'était seulement un camarades qui me remettaient le projet, donc des fois au niveau de la gestion visuelle de mon devoir sur Teams, c'était peut-être pas le meilleur outil. C'est super, fait que dans le fond, toi, tu as privilégié les créations originales avec les élèves, puis ils ont choisi vraiment le média qu'ils préféraient pour, euh, pour créer leur, euh, leurs travaux, dans le fond. Oui, exactement, puis euh, c'est certain que, oui, euh, y, euh, on peut rencontrer certains défis, euh, c'est certain que j'ai eu des élèves qui étaient retardataires, comme d'habitude. Donc, au niveau de la remise de team, j'avais permis la remise tardive. Donc, ça me mentionnait justement à quel moment l'élève le remettait. Donc, c'est sûr que je pouvais faire un suivi avec eux. Puis, c'est certain qu'au niveau de la correction, euh, ça a été un petit peu plus euh, ardu parce que euh, c'est certain que j'avais différents types de projets. Donc, des fois, j'avais des projets vidéo, des fois, j'avais des, des images photographiées, des fois, j'avais des formats euh, PowerPoint, des formats Word. Donc, c'est sûr que ça me demandait une certaine souplesse, mais euh, j'ai finalement décidé d'utiliser OneNote euh, à la fin pour ma correction. Je m'étais fait une grille d'évaluation, puis j'ai pu justement euh, donc, euh, garder des traces, euh, puis même là, les ajouter dans mes euh, blocs-notes de classe. Hey, je te remercie beaucoup, Eliane, de ton expérience. Cette entrevue avec Eliane Wellep, enseignante secondaire, a été conduite par Nathalie Cormier, toutes deux du Centre de services scolaires des sommets. La bande sonore est Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archive.